En moyenne, notre équipe répond en une semaine, maximum. Pour nous joindre par téléphone plus facilement, appelez-nous plutôt le mardi, le mercredi et le jeudi. Le matin, en début de journée, entre 8h15 et 9h45. En fin de matinée, entre 11h30 et 12 h 15 Et en début de midi 12h15 à 14 h Le train de la souciance. Le train de l'insouciance. L'insouciance. L'insouciance. L'insouciance. On a affaire à des états de combineurs. On a affaire à des menteurs. La rue, elle te dit que c'est des menteurs, mais en fait, c'est des conviteurs. Le train de lince, Le train de l'insu. Paye Crash Paye oh. oh. Faire un état qui nous dit qu y a le corona, mais en fait, on trépasse, on ne se rend pas compte qu'on n'a pas assez à manger toute l'année, le train de l'instant. Assiette, moins tu manges, moins tadri plus tu ris, plus tard de la chance d'avoir comme j'aime à la maison pour remplacer l'abondance, le train de l'insouciance, le train de l'insouciance. L'insouciance va te faire comprendre que t'as pas assez à manger. Toute l'année, il y a la réserve, la réserve mondiale d'alimentation. Et ça, on t'en parle moins, parce qu'il y a le train de l'insouciance. Parce qu'il y a le train de l'insouciance Le train de l'insouciance Et l'abondance mon gars, qu'est-ce que tu as dans ton assiette C'est de plus en plus moins chouette Les saucissons d'hier ne sont pas bien sûr ceux d'aujourd'hui. Le train de l'insouciance. Paye, croche. Paye, croche. Paye. Que ça ferait une crise mondiale Si tu sais que en fait t'as rien à vous Où est passé ta teinte pour Noël Et si en fait les riches se la partageaient serait pas content mon gars, tu pèterais tout Le train de l'insouciance Le train de l'insouciance à toi de te poser les bonnes questions. uh, -huh. Ils disent que ça ferait une crise mondiale. Si tu sais que en fait t'as rien à bouffer, où est passé ta teinte pour Noël Et si en fait les riches se la partageaient, tu serais pas content, mon gars, tu ferais. à toi de te poser les bonnes questions.